Je m'appelle Lucas Dusuel, je suis étudiant et cofondateur de Not A Game. Not A Game est un média qui promeut une mode responsable et éthique de manière ludique. Nous mettons en lumière petits et grands acteurs de la mode, durable, tout en sensibilisant les consommateurs à une consommation plus raisonnée des vêtements. Notre game s'adresse à toute personne souhaitant trouver des alternatives plus respectueuses de l'environnement et de l'humain ainsi qu'aux entrepreneurs de la mode. Ce projet est né de l'envie personnelle d'en savoir davantage sur l'industrie du textile ainsi que les secrets qu'elle renferme. Aujourd'hui nous avons créé une association et nous proposons de la sensibilisation en milieu scolaire afin de montrer qu'on peut redonner vie à des vêtements oubliés de notre placard.